Qu'est-ce qu'un artiste pour vous Un artiste est quelqu'un bah, qui veut représenter, même pas forcément ce, ce qu'il veut faire. Il peut représenter ce que les autres veulent représenter. Il peut mm, traverser la vérité s'il veut. Il, il est un peu, il est maître de ce qu'il fait. Il peut faire, par exemple artiste, il veut faire un tableau, et il n'est pas obligé de dessiner un rhinocéros sur le tableau. S'il veut, il peut dessiner un chien. Donc, il peut faire... Dans l'art, tu peux faire ce que tu veux, presque. Même si, tu peux faire ce que tu veux. moi, un artiste, c'est plus quelqu'un qui a choisi une autre manière de s'exprimer. Et comme nous, on pour dire que l'on est malheureux, que l'on est heureux. Lui, à travers ses œuvres, il va diffuser ses sentiments dans et autour de l'endroit où son œuvre est placée pour que ce sentiment reste alors que, dans la réalité, un jour, on peut être très malheureux et puis le lendemain on va être tout à fait heureux. Oi gente, hoje nós vamos fazer o biscoitinho pit de amendoim. Vamos ao colocar A a pasta de amendoim que não virou que não virou pasta ainda, né? Mas vamos bater. Gente, ó, tá nos biscoitinhos. Por favor, baterem. Nai! inscreve, use um vivo, gente e chuva, like, dá like no nosso vídeo. Oi gente, ó, obrigado por vocês o sub. É, é o que a gente com uma chuva de likes. Gente, como Mais avec une œuvre, si on peint un tableau où l'on exprime son malheur, le lendemain, même si on est très heureux, le tableau exprimera toujours le malheur.